Deux repas au lieu de trois. C'est ce à quoi sont assujettis de nombreuses familles gabonaises qui ne savent plus où donner de la tête. En cause, le prix trop élevé des produits de première nécessité. Pour bon nombre de responsables de famille, l'heure est à la réorganisation au sein des ménages. C'est compliqué. Même le, le, les sachets de lait, les la prix ont flambé, le sachet qui était à 100 francs est devenu 150, 200. Lorsque vous n'avez pas de, de, de, de l'huile chez vous, qu'est-ce que vous utilisez comme produit ce moment maintenant? La margarine, ou bien l'huile de palme. Mais même là, l'huile de palme aussi, hein. euh, avant, on pouvait prendre le quart à, je crois, 100 francs ou 150. Là, c'est maintenant 200. Les choses ont vraiment changé. C'est, vraiment On de gérer. Même qui on de On a à faire jours ça, pas la vie est vraiment pénible, il faut cher. Donc on saute le repas de midi désormais. Oui, J'ai cinq enfants. Vous c'est pas facile pour moi. Petit déjeuner, avant on les, on les mangeait bien comme il faut. Bon, aujourd'hui les enfants on les apporte. C'est plus comme avant. Il y a plus d'argent, c'est plus bon, c'est cher. Il faut un peu diminuer. Ils mangent un peu, ils sont calmes. Il y a encore le Donc, lait, le demain. beurre, le chocolat à table le matin. C'est plus comment ma, maman Maman, envie avoir, euh, comment dire, avoir, euh, les on arrive à avoir. Comment on Avoir. On met le lait, puis on, on mange le pain. Sans beurre. Le beurre. Ça devient un des de luxe. Maman, c'est n'est pas pour tout le monde qui mange le beurre. À là voilà. Parce que, pour que j'achète le beurre, je peux faire acheter des laits. Des laits et des cafés ou des c'est tout. J'aime l'eau, le faire. Puis... Une somme de prix qui ne s'explique pas. Selon ces livres vues là qui attendent des réactions du gouvernement qualifié de démissionnaires. Ils sont, ils sont conscients, non, De tout ce qui nous arrive. Ils savent que, euh, oh, bon, en plus de la cherté de la vie, il y a, de, il y a des familles émunies. Ils sont, ils sont conscients de ça Puisque la situation de certaines familles ne s'arrange pas, il y a des enfants qui sont obligés d'aller dans la rue pour manger parce qu'ils ont faim. Alors est-ce que le gouvernement de ça Si il y a un truc qui cause que les gens vendent des produits à ma chance cher, le gouvernement essaye de peu ce côté-là. Si c'est la douane, qui le fait Il vaut la douane. Si c'est les agriculteurs qui manque, le gouvernement, c'est pas du mecs. C'est un que je dois pour les gens de Travailler bien et puis on vend les poulets de la bouteille moins cher. Le plus difficile et l'inadmissible pour les Gabonais est la montée vertigineuse des prix de l'huile de cuisine raffinée pour ton fabriquer au plan local. Le choc, c'est vraiment l'huile. On est obligé de préparer avec les carburants parce que tu vas retrouver des bouteilles dans les 300, les 2000, et puis encore dans 5 litres, tu avoir les moyens, c'est presque 2000. Comment on ne comprend pas la situation La bouteille d'huile. Qui était à 1200. Parfois, on ouais, ouais, achèterait. Il y a des petites bouteilles qu'on prend, par exemple, à, presque à 2000, 1900. La petite bouteille qui était à 700, 800. Je suis venu euh, avec ça sur page Les Gabonais disent ne plus avoir confiance au gouvernement qui, avec la plus des instances habilitées, travaille sur la nouvelle mercuriale des prix. C'est une sort de ça, le sabbat, là les, les agents là, il est inexécutif. Les commerçants, pour leur part, disent subir également cette flambée des prix. Les clients se plaignent, les choses ont augmenté, l'huile, les prix de poulet, c'est devenu un peu compliqué. Les policiers nous font comprendre que les prix ont à la douane. Donc, la douane, il faut décharger les conteneurs, tout ça. L'huile les aliments frais tels que poissons et poulet ne sont pas les seuls dont les prix ont augmenté. Les produits d'entretien et autres de consommation courante ont vu leurs prix également augmenter. Vivement que la nouvelle mercuriale vienne définitivement mettre sur les rails le train de la vie au Gabon.